Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe. Ça va bien? Oui. Bon Mathieu, tu euh, travailles chez l'UMCA. Tu fais quoi chez l'UMCA? Euh, ben, présentement je suis libéré, mais avant j'étais directeur de l'ingénierie. Okay. Euh, donc maintenant collaborateur à l'ingénierie et euh, de mes compères chez l'UMCA. Okay. Euh, et là la prochaine question, j'imagine qu'est-ce que l'entreprise libérée euh, m'a apporté? Excellent. <rire> euh, ben, pour ma part, ça n'a pas changé vraiment grand-chose. Euh, c'est la même façon de travailler, euh, c'est, je me dirais, plus de, de la confiance qu'on nous a donnée. Eh on essaie de la transmettre aux gens avec qui on travaille. Euh, puis moi, depuis toujours, j'ai essayé d'inculquer la confiance à mes gens. Donc, ça n'a pas vraiment changé mon dans le « day to day » si on veut, là, okay. pour moi. Est-ce que tu, toi par contre, tu t'aperçois que ça a changé des choses au sein de certains collaborateurs dans l'organisation oui, en fait, moi, ce qui m'a étonné le plus, parce que je suis conjointement avec la production en bas, ce que j'ai remarqué, c'est vraiment la, la volonté euh, de la coalition des gens pour atteindre un but en bas. Donc, il y a moins de, de directives, mais les gens ont un but à atteindre, c'est-à-dire servir le client. Et puis, il y a une belle mobilisation naturelle qui se crée. Peut-être d'une part parce qu'il y a des leaders naturels qui sont nés aussi euh, dans l'entreprise en bas. Donc, euh, ça, c'est beau à voir. Fait il y a une belle collaboration qui s'est créée, puis il y a beaucoup plus de communication aussi qu'avant. Euh, je trouve que ça, en général, ça, l a, ça l a eu du bon. Euh, peut-être d'un autre côté, le, le fait de communiquer plus, euh, peut-être que les gens ont peut-être la difficulté à savoir bien communiquer aussi les choses. Donc, il y a des, des petites choses à améliorer dans ce sens-là. OK. Tu n'es pas la première personne à nous parler de, de leaders naturels qui, qui sont arrivés. Nous, on le rencontre dans beaucoup d'entreprises. Ça se traduit comment leader naturel naturels? Euh, naturel, je pense que c'est des gens qui étaient dans l'ombre euh, du fait qu'ils étaient peut-être soumis justement à des contraintes de, de directives. Euh, et puis, à ce moment-là, ben, quand on a enlevé les contraintes, euh, ils, se, ils ont émergé naturellement parce qu'en-dedans d'eux, le bien-vouloir et le, le, le bien-être de, de travailler avec les collaborateurs, ça a émergé. Ça a, ça a fait en sorte que ces gens-là, ils ont, ils ont pris le lead parce qu'ils sont dit « je peux enfin prendre ma place » que peut-être je ne pouvais pas prendre avant. Okay. Parce que peut-être qu'ils ont été justement engagés pour un poste spécifique, mais maintenant il n'y a plus de poste spécifique. Donc ces gens-là, ils se sont peut-être plus libérés de leur leurs contraintes. OK. Qu'est-ce qui a changé, euh, ben pour toi, le plus gros changement depuis que vous êtes en train de, de, de réorganiser les façons de faire dans la ce serait quoi le premier plus gros changement? Euh, pour moi, mon plus gros changement que, que j'ai remarqué, c'est euh, mon stress qui a diminué énormément. Euh, Peut-être du fait qu'on était euh, dans un, un mode de contrôle. Moi, j'appelle ça euh, le, le contrôle de vouloir bien faire, euh, tout le temps les, atteindre des objectifs en temps, mais vraiment être poussé par certains individus, euh, par des clients aussi. Euh, mais le contrôle aussi euh, des horaires, de l'entrée à, à l'heure, euh, le contrôle de s'assurer que les gens font bien les choses parce que tout reposait sur mes épaules. Et maintenant, ben ça repose sur les épaules de chaque individu dans l'entreprise, de bien faire les choses. Euh, fait que tout, le, le, le, je vous dirais, le, le, le, moi j'appelle ça le syndrome du, du contrôle. Euh, ça, ça a enlevé cette barrière-là sur mes épaules, puis ça me rend plus relax. Euh, J'entre au bureau en me disant que je suis plus tout seul à ramer dans le bateau. Euh, les collaborateurs sont là, puis tout le monde rame dans le même sens. Okay. Est-ce que du fait qu'il y a moins de contrôle, est-ce que est-ce que vous avez pu voir des gens qui se sont désengagés, justement, qui, du fait qu'il n'y a pas de contrôle, ils laissent se faire, ou est-ce que ça responsabilisait plus les gens? Je pense que ça responsabilise plus les gens parce que la bienveillance dans ça aussi et puis de, la, de la bonne prise de conscience qui fait qu'on travaille... Avant, on travaillait... Tout le monde travaille pour la paye. tout le monde travaille pour son patron, tout le monde veut satisfaire son patron. Euh, puis ça reposait sur des individus. Des, C'était plus ciblé, mais maintenant que c'est le, le client, euh, que c'est l'entreprise, que c'est les collaborateurs, puis que c'est inculqué que si tu ne fais pas quelque chose de bien, ben, maintenant c'est tes collaborateurs qui peuvent te le dire. Euh, que ça repose plus seulement sur un individu que tu peux euh, charmer ou euh, peu importe. Okay. Donc, euh, je pense que les gens se sont pris en main et puis ils sont beaucoup plus responsables de faire attention et d'avoir la bienveillance envers les collaborateurs et les clients. Donc, euh, ça a du bon. OK. Dernière question, Mathieu, dernièrement, il y a eu un gros travail qui a été fait avec les anciens chefs ou responsables, donc euh, qui sont devenus, qui deviennent plutôt des leaders aujourd'hui. Euh, C'était de revoir son rôle et sa fonction et ce que chacun pouvait apporter à l'organisation. Tu as trouvé cette, euh, ce travail de, ou cette rencontre difficile? Comment tu as vu ça, toi? Ben, en fait, euh, non, pas difficile. Euh, C'était plus de, de laisser aller des choses qui... Euh, selon moi, ne m'appartenait pas, euh, de plus cibler, justement, me concentrer dans le travail que je dois accomplir, euh, donner plus de responsabilité à mes, mes anciens euh, employés, qui sont maintenant mes collaborateurs. Donc, euh, pour moi, ça n'a pas été très difficile. Euh, C'est certain que plus ça va avancer dans l'entreprise libérée, je vais peut-être trouver une autre niche, euh, peut-être je vais me découvrir d'autres choses. Euh, puis qu'on va pouvoir justement me laisser plus de place là, parce que présentement je suis encore un petit peu euh, sollicité par plusieurs euh, individus, ouais. et plusieurs tâches. Ce qui est logique aussi, hein, la transformation, ouais. ça se fait pas en cinq minutes. Puis d'ailleurs, c'est ce qui rassure tout le monde aussi. Là. Ouais. Mais je vois que du positif pour l'avenir. Bon, eh, merci beaucoup, Mathieu. Ben, merci, ça m'a fait du plaisir. Accordé. Puis euh, on va de revoir dans, dans quelques semaines pour faire une autre petite vidéo. Excellent. Merci. merci. Au ouais. revoir.